Et bonjour. Et salut les amis, c'est votre ami à tous, c'est Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, mais aussi pour vous raconter des petits trucs rigolos qui s'est passé pour une vidéo. Et bien sûr, je veux bien parler tout simplement de. Hugo et ses amis, l'épisode de Star Trek. Que tout le monde attendait, parce qu'on avait 5 likes, etc. On a dit ça seulement à la fin de la vidéo. Et oui, on n'était pas cancéreux à, époque, à cette époque-là. Hé hey, 2016, mon cul. Et du coup, que tout le monde attendait cette suite, c'est que euh, tout le monde se posait la question euh, du genre « Pourquoi t'as arrêté autant d'acteurs ?» Du coup, on s'amusait à faire des sketchs, des doublages, etc. pour rigoler avec Vic. Et du coup, je me suis dit, tiens, et si je faisais la même chose Et du coup, je me suis dit, bon, il faut inviter plus de gens, là, il faut inviter plus de gens, il faut plus de public C'est pour qu'ils partagent et comme ça, ils me soutiennent. Et du coup, j'ai décidé de raconter quelques anecdotes intéressantes sur ces personnages-là. Évidemment, cette vidéo est en deux parties. La partie où je vais parler des doubleurs, et la partie où je vais raconter un peu les blagues qu'il y avait sur... Euh, sur les, les scènes uh, du double de la bah, du coup c'est parti hein. donc euh, on va lancer notre... enfin, on, on va même pas lancer l'introduction, on va juste mettre un, un flou et on va mettre euh... Partie un euh, les acteurs <tousse> Du coup, on va faire dans l'ordre de A à Z, plutôt de, de ordre apparition, des acteurs. Mika Proche Gang ah. Je vais raconter un truc, c'est que Mika proche gang... Je le connais tout simplement parce que j'ai participé, participé à faire des doublages avec lui pour euh, ces séries-là Qui étaient de GTA ou de Mordor Et du coup je me suis dit, tiens et si je lui si demandais qu'il fasse la même chose maintenant On inverse le rôle, c'est moi maintenant le réalisateur Mais le problème c'est qu'il n'avait pas internet, Nous savions pas qu'il n'avait pas internet Et du coup c'était un peu dur pour euh, qu'il fasse les doublages, pour qu'il passe les voix, etc. par internet parce que il a, il, a, il a déménagé du coup, euh, voilà, du coup pour envoyer euh, les fichiers audio, etc. C'était un peu dur et ça m'a trop longtemps. Mais, on a pu résoudre avec le téléphone. Et oui, cette technologie que j'appelle personne avec. Mais après tout cela, il y avait un autre problème. C'est tout simplement que j'ai un iPhone 4S. Et du coup, je ne savais pas comment prendre les audios d'un iPhone pour le mettre sur le PC. Et enfin, j'ai trouvé la solution. Tout à fait con, il fallait aller sur un sur un dossier qui était présenté et voilà quoi. Mais bon, c'est tout à fait con quoi. Et là, vous vous demandez pourquoi t'as passé cette personne au rôle de Tarreda Parce que j'aimais bien de rigoler et tout et que. Voilà, je voulais qu'il ait un peu plus de voix parce que euh, il a, une, il a un, bon, un bon ton sérieux et tout, etc. Mais avec un peu d'humour, etc. Même s'il si a un ton sérieux et tout, c'était pour rigoler, voilà quoi. C'est bon, quoi. Oh Oh, j'étais tous niqués Putain, c'était excellent Je vais le... Je vais publier sur ma chaîne, ça Matt, est à peu près un ami que vous devez connaître, c'est Gémissaire sur Hugo et ses amis, euh, le cinquième épisode si je le trouve pas. Hey, <rire> <ta gueule. rire> Non, euh, ouais, euh, bonjour, je m'appelle Hugo, euh, Hugo et ses amis, euh, Hugo le mercredi, euh, que, euh, moi, Bah Du coup, c'est très simple. Au début, je voulais tout simplement que dans son groupe Facebook, avec ses amis que je connais aussi, de lui demander, et euh, de leur demander, s'ils veulent participer à un doublage. Il était le seul. Je pensais en avoir trois, mais non, il était le seul à, à avoir.. Mais ça pensant, il y avait tout le monde qui parlait de Fortnite et tout, ah super Du coup, pour les trois autres personnages, je vous expliquerai après. MAIS non. Et là, on a les triplettes de Belleville. Alors évidemment, vous savez que c'est Pikman, Trix, ou la bas et Charles. Et du coup, ces personnes-là, ils étaient incroyables. Moi, je voulais rigoler un peu, à faire genre les trois, les trois débuts qui pouvaient euh, parler. Mais euh, franchement, ça, ça passait, hein, très franchement. Ils ont bien fait le rôle, je voulais qu'il y ait un vieux, je voulais un, un petit rigolo. Et euh bon euh, évidemment la moutache <rire> c'était la personne qui a été vent mais euh voilà un allemand aussi pour rigoler. Et d'ailleurs euh, tous les pros euh, bien sûr c'est dans la votre vidéo. Salut tout le monde, à tantôt, j'espère que vous le bien, à propos de ma nouvelle vidéo. Alors, évidemment, la scène, c'est bien sûr où il y a un qui s'énerve et du coup, moi, je voulais faire une blague du genre « Ouais, il y a son petit euh, neveu et tout euh. » Et du coup, bah, je me suis dit « Tiens, quel personnage je vais me mettre Tandis que Mika, franchement, connaissait Pasta et du coup, Pasta, lui, que je connais euh, quelques fois parce que je parle peu avec lui, mais en vrai, il est très drôle. Il gueule tout le temps mais c'est pour ça que je l'ai engagé, après s'il si gueulait pas tout le temps je l'aurais jamais connu, voilà. Et du coup bah je me suis dit bah je voudrais bien qu'il s'énerve sur cette scène là pour le voler un peu. En plus il est ami avec Lucas, euh, donc on euh, Jamais un 102 Non c'est pas ça. PUTAIN MAIS NIQUE TA mère <rire> Mais maintenant on va parler des deux personnes, et des deux personnes, les Stroot vous savez euh, ce parle, les baby sitting C'est bien sûr le Mati et Zab Bon évidemment vous ne connaissez pas mais Mati vous devez le connaître qui est très sale pour... Ouais, ouais, avec des 90 c'est vraiment PUTAIN MAIS NIQUE TA MÈRE Oh merde Tu vois, je passe devant la Arcos Avancez, c'est bon, on s'en bat les couilles, regarde. Mais PUTAIN MAIS NIQUE TA MÈRE C'est trop bon. Et c'est là parce qu'il a été dans la vidéo, mais ça c'est notre histoire. Et du coup, je voulais qu'il fasse le rôle. Il y a un Mati qui allait plus vite, et c'est là que je lui ai demandé dès le début, avant que je lui demande. Il a fait genre 10 ans pour le m'envoyer quoi. Et du coup avec Mathis et Zab j'ai décidé tout simplement de pas leur dire qui jouait l'un et l'autre de son topper, et tout simplement garder la meilleur pour rigoler. Et du coup je sais pas s'ils si ont rigolé dessus. Arrête ah, de bouffer on en entend que toi. <rire> Alors maintenant nous allons parler de quelqu'un que euh, j'ai décidé tout simplement de l'inviter pour déconner mais aussi pour parce que. Euh, on l'a fait un boss incroyable avec euh, une vidéo Minecraft. Oui, j'étais un, bon, euh, un bon builder sur Minecraft. Euh... Vous voyez, les Anguers Games, euh, c'était mieux, quoi, voilà. Et du coup, cette personne, c'est tout simplement un ami très sympa et tout, qui rigole, etc. À... Bon, évidemment, il a un truc de wit, mais ça, c'est notre histoire, s'il vous plaît. Du coup, chez Dux, et je l'ai décidé de l'inviter pour qu'il puisse tout simplement faire le doublage. Et il l'a fait parfaitement, et puis voilà, Et aussi, parce qu'on l'a fait de vidéo Minecraft, de sketch et tout, euh... Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons parler de... <rire> un sondage sur une... Twitter. Du coup, si vous voulez, c'est à peu près une histoire en une seule pour euh, les... tous les acteurs qui sont ici, à part un seul mais ouvert. C'est que si vous voulez, j'ai fait un petit tweet pour rigoler pour savoir qui pourrait être dans euh, les prochains rôles que j'avais présentés. Parce qu'après le générique, il y avait un autre sketch. Voilà. <rire> Et du coup, euh, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas rigoler un peu avec 4 célébrités que je voulais demander mais que je suis trop timide à leur demander. Et du coup, bah, moi, je regrette pas d'avoir fait ce vote comme ça, ça a intéressé les gens. Franchement. Ouais. Du, coup, euh, du coup, on va parler euh, de FN parce que c'est les deux qui ont, été, qui ont été pris. Alors évidemment, comment j'ai procédé C'est tout simplement celui qui a été le plus voté et celui qui a été moins voté. Du coup, euh, je vais parler un peu des deux autres. Alors le H, qui est bien sûr pas moi, c'est tout simplement Yaki. Pourquoi je l'ai mis Parce que euh, on rigolait un peu, parce que quand j'ai rejoint la conversation une fois, pour euh, que je me dise, euh, pour que je dise, euh, hey, sinon j'ai si des doublages à faire et tout, bah Yaki faisait une voix sexy, du coup ça m'intéressait. <rire> Juste pour la voix. Et ensuite, on a le J qui est euh, Jojo. Alors, évidemment, on ne sait pas c'est qui Jojo, mais c'est un ami qu'on a en commun avec Vic. C'est à peu près le petit nouveau copain, on va dire. Enfin, petit nouveau copain, c'est par là que euh, je le connaissais pas, mais Vic connaissait. Et moi, je le connais maintenant grâce à Vic. Quoi. Et du coup, on rigole bien et tout. Et surtout que bah du coup, il. Bon, si vous voulez, je vous mette quand même un extrait de Jojo pour rigoler. Hein. Frérot, t'es où Oh, j'ai eu trop peur. Eh hey, frère La mère. compte Et du coup, ce j'aurais bien accepté pour qu'ils pour, pour qu apprennent le doublage et qu'on rigole tous ensemble, mais les votes ont en fait leur choix avec euh, même pour 100 euros, je l'aurais... Oh et du coup, on va parler de celui qui était tout simplement le plus voté, évidemment, que l'incidence, c'est bien sûr Foyerex. Alors, comment vous dire C'est que, euh, Foyerex et moi, alors, j'imagine que Foyerex, il m'aime, moi je l'aime aussi, et surtout que je suis un putain timide ça veut dire par là que quand je vois à peu près un youtubeur qui m'aime et que j'aime aussi et que en plus on peut parler qu'on rigole et ça c'est que je suis putain timide c'est à dire que lui il a des grosses boules d'abonnés moi j'ai 200 grammes d'abonnés oui c'est dégueulasse en parlant de boules comme ça et du coup bah j'ai posé mes couilles en disant tu peux faire un Et du coup, euh, j'ai rigolé un peu en disant euh, « Lol, c'est pour Gigi, c'est tout pour faire référence à, à, à avec le début de Star Wars. » pour déconner un peu, mais aussi parce qu'il est très fan de Star Wars. Et du coup, bah, euh, en vrai, Fully il a réussi à faire ce truc parce qu'il a fait genre un gros pavé de audio. Et euh, du coup, euh, à chaque fois qu'il faisait un audio, c'est qu'il redoublait sur... Enfin, à chaque partie des audios, il, euh, il redoublait le texte avec un autre ton, etc. Et du coup, bah. bah je pense que ça va être celui qui mérite le plus gros salaire quand même. <rire> oh, L'œil du tigre Et maintenant, qui c'est le petit N Le N c'est Narthas. Et du coup, bah Nartas, bah en quelque sorte, je l'ai fait, bon vas-y, elle fait n'importe quelle voix parce que c'était mère de Spock. Donc je pouvais déconner un peu en disant, bon vas-y, on va faire un truc à la con, on va faire un genre à Spock il est super sérieux et sa mère elle est tout à conne. Et du coup bah il a fait toute sa part le con et il a bien fait le con. Salut tout le monde, c'est avec ces 58 zombies. Et maintenant on va te passer au passage de monsieur Tove. Qui est tout simplement la personne qui fait la voix sexy de <rire> J'ai En plus, je l'ai arraché le pseudo, en dirait, de, de, la, de la vraie personnage de Star Trek. Bref, du coup, ce personnage-là, c'est parce que pourquoi on a fait pour Bissure Itové. Oui. Par rapport au épisode 3 de Grosis Amis, c'est que je voulais rigoler un peu en disant Bah, vas-y, qui pourrait-on faire comme voix-fille Parce que, bon, moi, les filles, filles c'est. Salut Moi, c'est euh, monsieur B12 <rire> Et du coup, Itové, oui, je l'ai fait, bah, vas-y. Euh on refait les doublages etc on veut que tu refasses le, le même perso et soudainement sa, sa voix elle a changé enfin il n'est pas devenu plus gay, attention mais il a réussi à faire une voix bien féminine attention j'ai pas dit féministe hein. et du coup euh, et du coup j'ai bien rigolé avec ça Et du coup j'ai fait Vas-y, fais sous doublage bon, il m'a passé une voix où il a fait et du coup moi j'ai dit tout simplement non fais à la bonne sexu comme tu as fait voilà, c'est pour faire genre à l'épisode ce 3, c'est dégueulasse, mais après elle a réussi à changer sa gorge. Tu vois, c'est pour dire là, il y a un bug MDR. Mais alors, qui sont les deux autres personnes Oui, j'ai buggé dans une phrase. Et alors Bah, tout simplement, ces deux personnes sont tout simplement des personnes de Twitter et qui ont tout simplement, euh, bon, ils ont, j'imagine, voté, mais aussi qu'ils ont tout simplement répondu aux sondages. Et ils ont dit je vote B et je voudrais bien faire un dédoublage, et du coup, moi j'ai fait bon. Bah, vas-y, on va, on va voir, on va voir déjà comment ça avance. Déjà, et puis si j'ai une idée, bah je les ai mets et j'ai soudainement j'ai eu l'idée. Scott décide tout simplement de régler les options, quoi. Enfin, la chaîne, quoi. Bah, je me suis dit bah, pourquoi pas mettre des célébrités pour déconner un peu sur, euh, sur la télé. Maintenant, vu que tu es un ami, euh, tu vas accepter mon invitation. Du coup, j'ai demandé à Pata parce que tandis que lui. Euh, c'est un ami très fidèle, il m'invite tout le temps à Overwatch. Ça, c'est dans un autre Hugo d'amis qui n'est pas encore prêt. Du coup, Patacraft, j'ai tout simplement dit de faire un petit doublage rigolo pour lui, parce que euh, voilà, c'est drôle et tout. Et, et soudainement, il, a, il est, comment dire, un peu trigger, parce que euh, si vous voulez, euh, une petite anecdote, c'est que j'ai tout simplement dit à un artiste bon, vas-y, tu fais à l'arrache les voix. Et tandis que Patacraft, tandis que je voulais qu'il fasse une voix bien sexy, j'ai fait. Vas-y, fais une voix sexy et tout, et en disant, ben, ton plus long, plus lent, ou des trucs comme ça à la con, etc. Euh, ce euh, qui lui <rire> du, coup, euh, du coup, bah ta crève, euh, il a partagé la voix, donc c'est fait, voilà. Et quoi un, hein, qui est tout simplement un ami, qu'on a joué avec par là, -là c'est que tout simplement, j'ai dit, bon vas-y, bah, vas-y, <rire> vas tu peux participer. Du coup, euh, bah, j'ai fait, bah vas-y, un drôle, et quelques fois, euh, un petit rigolo qui aime bien euh, faire un peu le connard. Enfin. Eh <rire> hey, lol, j'ai dit le connard, ça fait comme canard, lol. <rire> bon, bah ben, c'est la fin de la vidéo, hein. Maintenant vous pouvez partir. <rire> non, en vrai, vous pouvez euh, tout simplement me soutenir euh, via euh, YouTube en s'abonnant, en mettant la petite cloche. Parce que souvent il y a des problèmes euh, d'annonce, de, etc. Donc euh, je vous dis quand même euh, activer la cloche. Mais si vous avez envie ou pas, je vous laisse faire un si vous voulez, hein. de Mettre un petit like si la vidéo d'explication euh, sur les acteurs n'ont plus. Tu attends évidemment la suite pour le, le derrière décor avec l'humour, etc. Tout simplement mettre un pouce rouge si par exemple t'as pas euh, ma gueule, voilà. <rire> je pense qu'il y aura pas mal de, de gens qui vont mettre de pouce rouge. Et à commenter si par exemple t'as un petit commentaire à dire ou même que les acteurs ont envie de dire « Ouais, connard <rire> !» Ou tout simplement, euh, tout simplement partager à tes amis pour qu'ils apprennent euh, le sens de la vidéo de Hugo Zami Star Trek, la suite. D'ailleurs, j'ai pas encore commencé la suite du montage, mais je le ferai après euh, cette vidéo-là, donc euh, la seconde partie sera un peu lente, mais aussi c'est pour varier un peu sur les vidéos des best of que je fais sur euh, les streams que j'ai fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre mon Twitch, voilà, c'est fait. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, euh, tous les samedis à 16h30, évidemment. Et puis voilà. Bisous Le Kirby avec le pantalon. <rire> le pantalon. <rire> Yeah.